Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, marie On casse tout oh, On casse tout Le tube Le tube oh Tu dis bonjour Bonjour <rire> Bon, et qu est quel est donc ce colis suspect Je pense que c'est la chaîne Box. Je pense aussi, Je hein, pense. On, on la connaît. Alors pourquoi on n'a pas ouvert le sachet tout de suite Parce qu'il y a des trucs dedans. Ouais, on commence par le truc qui est dedans. Ah oui. Et le truc coup... qui est dedans, si. Un tube. Je <rire> vais pas lancer un tube, on met un tube. C'est pour en... Il y a marqué Felt pénant, ça veut dire quoi C'est un poster C'est un poster Je sais pas c'est... Ah non, c'est quoi, c'est un plémat? C'est un tapis oh, oh, J'en sais rien, mais en tout cas, il est coincé. J'ai pas envie de bimer. On dirait une sorte de tapis. Oh putain, Ah non Ah, ah c'est un fanion. Oui, j'aurais jamais retrouvé le mien. Attends, parce qu'on le voit pas la caméra, autant que je le mettre comme ça. C'est un fanion. Genre, quand tu vas voir l'OMPLG, tu vois, tu te mets comme ça. King of Games! Je veux Mais c'est pas la bonne équipe! C'est qui eux? Kimiouli Ah, mais c'est cool! Je sais pas encore. Ouais, non, moi aussi je vais le chercher dans le décor. Bah, sinon, il y a là, mais on le voit pas, donc. On ouvre la porte, enfin, à la maison, je le mettrais. Mais il est trop classe. Et en plus en fait c'est pas c'est pas une sorte de tissu Voilà c'est en toile voilà, C'est en... bien ça a été direct des conneries puis toi t'as un bon anglais donc ça devrait aller pour les produits Bah écoute déjà on commence du coup avec un produit original Alors, Par contre il était ouvert Euh je me demande si on avait peut-être pas euh, Pour vérifier euh... Non pour peut-être vérifier le <rire> Ou lequel c'était Non <rire> putain Cette ah. vidéo c'est du, du n'importe quoi <rire> Ah t'es Non on a dit on casse pas les choses Non ouais Bon, il est déjà ouvert. Là, c'est peut-être être... pour vérifier l'état, ouais. Ou c'est peut-être peut pour faciliter l'ouverture. Mais ça serait très... <rire> Parce ah qu'on n'avait pas de ciseaux, donc... J'avoue. Ah, putain, ouais, merde. <rire> Actuellement, on n'a pas de ciseaux. Bon, Le faillon, premier item, c'est fait. C'est fait. Ensuite, on a... La fameuse boîte boîte Moi, Olé. <rire> Olé. Que vous pouvez retrouver sur... C'est ça, www.chainbox.fr! Ouais! Tu pareil révisé mes cours, moi. A... Tu sais quoi? On va faire un truc. C'est toi qui me donnes à chaque fois les objets, je regarde pas ce qu'il y a dedans. Ah, je peux choisir. Tu l'ouvres, ouais, tu l'ouvres comme ça. Faut que ça soit centré là. Ou Il ouais. Faut que je l'enlève là et tu fais surprise. Euh... Surprise. Okay. Tu peux le centrer, euh, ouais. Bah, ouais T'as raison, mets-le là, surprise, ouais. tu me le donnes. Tu me le donnes là et je regarde. Pas. Alors... Oui, parce que moi je vais être en mode, c'est toi. Attendez, je. je... Je suis gentille avec le tocolon. Ok. Alors. Voilà. J'ai l'impression mmh. de faire la manche. Moi je vais te donner ça. Ça c'est un pince. Ouais. Je sais, je sais parce que j'en ai commandé plein. Je me disais que tu connaissais la quoi, dit je vais te donner ce que Alors, tu veux. Alors moi pas. la dernière fois que j'ai ouvert du coup j'avais vu Jinzo. Là j'aimerais bien du coup avoir Kuribo. Si j'ai Kuribo. J'aime beaucoup Kuribo toi en fait. Ouais, mais j'ai pas d'oncle. Ah attends, mais il y a aussi. Mmh. Ouais, toi, plus es beaucoup moi, là. sa mère. Elle est pas à l'hôpital quand Ouais. On y est. Vous avez fait quoi J'ai ouvert une gembrose. Je comprends pas. C'était un l'infinite. Ok, maintenant on peut pas voir. Allez, au toucher. Je peux essayer de deviner celle lequel le est au toucher. Alors moi je pense savoir. Si c'est le magicien du temps, je te refais. Mais je. Rien de Ça peut être encore Jinzo. Je crois que j'ai un doublon. Je veux dire, si j'ai vraiment pas de chance, si j'ai un doublon. Vas-y, ouvre-le. Ouvre-le sur la cam, on va voir. Mais je plus de chances que moi généralement oh, genre, bon, je sais pas pourquoi. attends je Allez, moi, <rire> de mal, <rire> attends mais ça s'ouvre pas aussi quelle idée tu vas pas à l'hôpital hein non c'est pas mon genre je suis pas du tout comme ah non ah non et c'est ok c'est euh... comment tu sais ça se passe ça euh, C'est Buster Blader? Non. Ok, lui. Je sais pas qui c'est. Maintenant, ça, tu te débrouillé. Je veux bien être en anglais. Je crois que c'est Sombre Lame, mais je suis pas sûr. Soit c'est Sombre Lame, soit c'est pas écrit de toute façon. Qui c'est? Non. non. Euh, J'ai un doute. Ouais, bah, vous me direz dans les commentaires. J'ai un doute. Je crois que c'est Sombre Lame. Genre. Je sais plus. Ou les petits polystyrènes. Euh... Ouais, c'est la, la petite bolasse. J'avais le mettre en oh, tu vas kiffer de Vas-y. Attends, je vais te donner. Euh... Je te garde une surprise. Ça, c'est tout doux. Qu'est-ce c'est -ce que Ça, c'est un truc déjà fait par quelqu'un, je Mets pense. Toi je, plus ça. je sais pas du tout. Oh putain, mais c'est stylé. C'est un truc de... que tu peux mettre sur le vêtement, du coup Ouais, c'est un patch. Un... Si vêtement... jamais j'ai plus envie de fumer après. Hein. <rire> vêtement ou sac aussi. Le, le, sac, le, le mec marche. il a pas compris, il le met là pour en <rire> plein de non, non. Là, ouais. <rire> il, <rire> il a pas compris comment ça marchait. Comment euh... poser un pâteau. En plus, il y a tout le tuto. C'est qui qui a fait ça Alors, Abyssal, Spirit, Création. Alors, franchement, c'est super original et c'est bien foutu. Hein. Franchement, euh, bravo. Parce que putain, faut réussir à le faire. Hein. Carrément. Ça fait un... en couture. Euh trop stylé en fait mais grave non c'est ce que j'ai vu dans la boîte je sais, tombe, ton mec je sais déjà ce que je vais te donner parce que pour l'instant donc ça va pas être super. bon voilà ah bah oui les boosters ok ah bah, en plus il y en a deux donc il bah, y en a Exactement. qui est un en... je pourrais je en ouvrir un bah du coup oui t'en ouvrir un on les garde pour après oh, oui. ouais c'est une gamme Pou -pou. pareil ça c'est un truc de création en autocollant oh, <rire> ouais hey, c'est un Kuribo du coup. <rire> j'ai dit lui, on me met de côté. Il, est, il trop est trop beau. <rire> oh, T'as vu qu'il y a un cœur là Non, mais je l'ai vu, j'ai vou pas voulu dire genre c'est trop mignon Alors que c'était dans la boîte et que depuis tout à l'heure je vois. Et après, il y avait ça dedans. Ah Donc, bah oui, il y avait cette création. C'est celle, hein, ce, euh, ce qu celle qui a fait la. Celle ou celui Celui. Celui. Celle ou celui. Donc le Facebook, voilà, comme ça vous voyez tous les réseaux sociaux. C'est tout, il n'y a pas de euros de 500 euros. C'est vous pour la promo déjà. Là tu... Non, c'est à l'arrière. Tu fermes la boîte. Ah non. Ah bah c'était bon, avant. Ah fait. non, c'était le. Ah, c'est là. <rire> Mais la non, on l'a dit tout à l'heure. Chainbox.fr. C'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, Mais... choisis le booster que tu veux ouvrir. Euh... Parce qu'il reste encore les deux boosters. C'est là. Celui-là ouais. ah, vas-y, vas-y. Il y a, -y, y a, y a quoi qui peut avoir dedans Je sais plus ce qu'il y a dans Explosion de Destiny. Euh. Les Starlight a récupéré là Si jamais t'arrives en avoir euh, Et c'est laquelle Ah bah tu le sauras tout de suite Non non mais c'est laquelle euh... Smakel, euh... Ah oh. je sais pas du tout Il a pas de D'accord donc on fait euh... Ouais, ouais T'as vu cette beauté pour ouvrir euh... J'avoue t'es plus doué que moi Alors, Alors par contre voilà faut que tu te mettes voilà bien comme ça Pour ta première ouverture après tu veux voir ta chaîne YouTube après ta chaîne Twitch C'est ça exactement par contre tu lis les cartes Ok Sainet colis croisé. Coliski croisés croisé. Euh, oui euh, Fangli, le seul <rire> drapon. Seul drapon. Seul drapon. Quoi, T'as un truc. Tracker Sonic. Ah non, mais j'y crois pas <rire> C'est une blague T'es la fumagabon en secret quoi Elle est trop belle. C'est tu sais celle que je voulais, tu l'as... <rire> voilà euh, Du coup, bah, joyeux anniversaire. Attends, attends, tu sais qu'à chaque fois que j'ai ouvert des Booster X pour la dessiner, j'ai chopé une secrète. Oh putain, elle est magnifique Et j'ai rigolé encore un starlight derrière. Après, roller d'assaut de la coléotroupe. Escouade de la coléotroupe. Flip gelé. Chute de l'étoile géante. Putain t'as eu la suivante. Magnifique. Ouais c'est une secret. cru. Parce qu'elle je, je crois qu'elle est en Starlight aussi, mais. Ouais oh, elle est magnifique. Oh, j'aime euh, beaucoup, beaucoup la rareté des secrets j'aime beaucoup la rareté des secrets ça merde de con si tu veux j'en ai un Tiens. Oh. Oh, putain la vache tu, tu veux j'ouvre le auto <rire> oui <rire> putain je vais être pire que le dueliste au diepois moi <rire> mon jeu Ça, ça Là, il veut... y a une ghost à choper. C'est-à-dire enfin, c'est pas la première. Non, non. C'est. Euh... On en verra. Guerrier de poussière d'étoile. W yo-yo vitesse roide. T'imagines, je la ghost. Ça ta gueule. <rire> en plus, je crois que t'as un truc, y en a une qui est courbée. Guerrier d'assaut de poussière d'étoile. L'irillusque, moineau de cobalt. Non, ça, c'est une, une super. Okay. Non, on aura, oh, je pense qu'on aurait la gosse, tu faisais un AVC. et oh, je total, arrêter, total. Tu devais arrêter la vidéo. C'est toi qui a dit te blesse pas pour l'hôpital, juste <rire> travailler pour d'autres raisons. Je devais arrêter la vidéo, expliquer pourquoi ça a été mettre en pause, reprendre après. Euh, écoute, euh... je te les ai ouvertes d'une beauté magnifique. Oui, alors déjà, premièrement, oui, mais euh, je pense en plus que du coup tu vas ouvrir tous mes boosters. <rire> <rire> moi, pas boosters. La chaîne box ça va arriver chez moi, je vais prendre les boosters. Non, non, faut pas amuser la chaîne box. <rire> je vais prendre les boosters et je te renvoie la chaîne box. <rire> <Sans les boosters. rire> je, <rire> <rire> je te fais l'ouverture et je te montre ce que tu as eu, mais du coup qui est chez moi. Putain, non, par contre, elle est vraiment. Euh... Ouais, elle est, elle est très très belle. Du coup, c'est celle que tu voulais. Oui. C'est pour mettre dans ton. Dans ben, deck. Je comptais le faire le deck justement, Fugabon, parce que je le trouvais grave classe. Mais financièrement elle cote un peu ouais. Celle-là? Ouais. ouais on si va aller voir après. Tu faut, l as l as a un, il la faut il la faut en trois fois. ouais malheureusement ouais. Ah, déjà moins 1 Ouais moins, moins mais un. Euh, mais après, voilà euh... c'est cool de l'avoir sorti c'est cool en tout cas putain la vache. Après je sais que demain on va à une convention il y a des boosters. Théoriquement je oui. Je pense. Et des cartes unités. En vrai. Il y a moyen. Ouais mais je pense que c'est plus drôle d'ouvrir des boosters. On en aura quelques. Vas-y, demain oh on fera une ouverture, <rire> ça marche. J'aime trop ouvrir les booster en fait. Euh... Ça marche, vas-y, demain ouais, je prends un ça. sac à dos avec ça et ça, et du coup on s'en ouvra encore, ça pourrait être drôle. Je pense ça peut être pas mal. Bon bah ben, merci à vous en tout cas bah, pour nous avoir regardé. On vous fait des bisous. Bisous <rire> Pen <Pim, pim. rire>